Oups. Bonjour, mon petit ratonon. Aujourd'hui, je te présente mon ami le caméléon. Il vit surtout en Afrique. Et savais-tu qu'il a un super pouvoir? Oui, il peut changer de couleur. Il devient plus foncé lorsqu'il est en colère et plus pâle lorsqu'il est tranquille. Hmm. Voici un animal aux couleurs, le caméléon.